Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Où est-ce qu'on est, qu on, est On est... Où est-ce qu'on est, qu est En Paris, en Paris. À Paris, mais où où, où à Paris À Lille. À Lille Ah non, je suis dans l'aéroport. Dans l'aéroport, oui, à l'aéroport. Euh, voilà, Charles de Gaulle. Les vacances sont terminées. Est-ce que vous êtes contente de rentrer Non. Rania, c'était triste, ah oui Un Quand peu. tu as dû revoir Tu étais beaucoup, beaucoup triste je vais pas lui poser la question parce que je sens que. T'as même de... pleuré. Oui, c'est no... normal de pleurer. Je t'ai dit que c'était normal. Mariam, tu étais triste aussi, hein, oui. Mais toi, tu m'as dit que tu aimais pas pleurer. Non. Hein Eh oui, les au revoir sont tristes. Ok, bah écoutez, on est euh, à l'aéroport. Je me sens pas très bien, franchement. J'ai mal à la gorge. J'ai, euh, je sais pas. Je... Ah, on chaud. dirait que. Oui, j'ai un peu chaud. J'ai mal à la tête aussi. Euh, on a l'avion euh, qui décolle à 21 h donc voilà, écoutez, -da -da -da. Fendi En fait, quand j'étais sur Paris, donc normalement le vlog, ce sera le vlog d'avant, j'ai essayé de trouver le Fendi, le baguette, le sac baguette impossible de trouver sur Paris. La nana m'a dit « essayez à l'aéroport » et elle en avait qu'un seul. Et ben voilà, c'est le mien, il est pour moi, il est pour moi. Oui, vous pouvez mettre ça, même ça, je vais mettre dans la valise directement. Ok. Bon, la boîte, elle est trop grande. Euh, j'ai trouvé une place, on va mettre ça quelque part. Hop il y a trop de, de bagages. Mets ton masque s'il te plaît. Oui. C'est parti, on est arrivé. Non, on vient de décoller, on va décoller Rania, on n'est même pas encore parti. Allez, dites au revoir au froid. Dites au revoir au froid, Rania, Mariam, respirez les bouffées d'air. Il y a l'humidité, la chaleur qui nous attend. Bon, C'est parti, on est dans l'avion. Euh... Voyage du voyage. 12 heures d'avion plus tard. Plein de paperasse. Un PCR test. Ouais, On est dans le taxi. Non En fait c'était parce qu'on avait un dans la bouche. Ah toi aussi t'allais dans la bouche aussi Moi ouais, j'ai dans la bouche et même là, moi, dans, dans le nez. Ça okay. faisait même pas mal. Okay. Ouais, et Haru ça, ça faisait mal, mal. Ça faisait mmh. mal le test comme ça Oui. Oui hein, ça a fait mal. Tu as pleuré, en fait, Haroun. Ça, ça, ça, ça tout pour moi, ça chatouille. Ah, Haroun, il a eu mal parce que. Oui, tu as eu mal parce que qu'Haroun, tu as beaucoup bougé. C'est pour ça. Et euh, bah écoutez, on rentre. Hein. On doit s'isoler en attendant les résultats. On verra. Non, hein. moi je peux pas partir à l'école. Dimanche. Mmh. Demain c'est dimanche. Ah bah ils ont réussi à tout mettre. Vous avez réussi à tout mettre Ouais. Incroyable. Yeah, tu... yes, thank you very much. Sure. Yeah, thank you. Okay. okay. You managed to put everything. Thank <laughs> you. <laughs> êtes fatiguée Oui. Oui, oui Les filles vous êtes fatiguée Non. Non. C'est en pleine forme, ouais. Oui. Combien de films vous avez regardé dans l'avion J'ai regardé, regardé un... 3 et demi. 3 et, regardé... 3 et demi. Le regardé... premier film j'ai regardé... Un film de papa, deuxième j'ai regardé un film. D'abord j'ai regardé est ce que t'as regardé toi Oui. D'abord j'ai regardé un film avec papa, après j'ai regardé un autre film toute seule la nuit ouais après euh, mais bien ton affreux, troisième hein. c'était un, euh, un autre film j'ai regardé le matin avec papa moi j'ai bien dormi mais j'ai dormi tard oui t'as dormi très tard moi aussi j'ai dormi des heures du moi, matin moi, donc les filles regardaient là, on vient de non, se écoute, réveiller maman, moi oui, j'ai regardé un film c'était quand on était arrivé, voilà et après le deuxième film c'était ah ouais et après j'ai regardé des... des, des comment faut dire. Des, des films. J'ai écouté des chansons, après j'ai commencé à... à regarder des épisodes, des trucs Des épisodes, après ça fait 4 après, Des épisodes nuit... de quoi de dessin animé Des dessins animés Des dessins animés oui, après la nuit très très tard Quand enfin, j'ai vu tout le monde dormir okay, sauf moi iranien <rire> J'ai regardé un film Ok Après le matin j'ai regardé un autre film ouais. Ok film. les filles, euh, qu'est-ce que j'allais vous dire Non, on avait pas de temps à regarder Moi je voulais dire quelque chose, je me souviens plus Dure. Je sais plus, j'ai oublié. <rire> voilà, vous êtes contente de rentrer Non. Ouais. Oui, je ne suis pas contente. Ok, Haroun, il a dit oui. Haroun, tu es contente de rentrer Oui, parce qu'il est trop froid, Pourquoi, Haroun Tu veux toi venir avec moi. <rire> je veux toi venir avec moi. Haroun, depuis qu'on est parti en France, il essaie de parler français. Non, Haroun, pourquoi tu, tu es contente d'être à Singapour Oui. Pourquoi Je suis bien vachée. Ah Je suis bien vachée. Ah en France aussi, il y a plein de bon. voitures. Maman et moi, maman. Il n'y a qu'un nuit il n'y a pas de voiture. Le tout tracteur. Ok, Rania, dis-moi, est-ce que tu es contente de rentrer Parce qu'il y a bien tout. Alors pourquoi, pourquoi Parce pourquoi que je vais rester avec ma famille, je vais dormir pas. D'accord. Et puis, euh, je vais rester là-bas parce qu'il fait froid et il y a des chewing Il y a Singapour là pas de suis Ok, donc tu aimes bien la France parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des chewing-gums et. Parce que euh, j'aime bien ma famille et je vais dormir chez eux bien dormir chez eux, oui. On a beaucoup dormi. On est dans la clim. Je crois que ça va être hard là, quand on va rentrer. L'appartement, il n'a pas été aéré pendant deux mois. Donc j'ai la voisine qui allait jeter un oeil de temps en temps. Donc on va récupérer mmh. les clés. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire une grande aération. On va ouvrir toutes, toutes, les, fenêtres. toutes, toutes les fenêtres. Même la porte. On va tout ouvrir. Ouais. Et on va faire tourner les clim un peu pour faire un courant d'air et ensuite on fermera. Ouais. Et on va surveiller. Que Les cafards ah. ne rentrent pas. Non, déjà, ouais, C'est va se la première ce qu'il va faire, ça c'est sûr. Va... Vérifier qu'il n'y a pas de cafards Normalement, ça, ça devrait aller en fait à Singapour. On a, je vous montrerai tout à l'heure, comment on appelle ça, les bin, bin shoot? Hein? Bien, bien bin shoot? Bin shoot? Bin shoot. En fait, dans chaque bin appartement, shoot. vous avez un... Bin bin un. Dans la cuisine, un. Comment on appelle ça? Je vous montrerai, c'est un truc qu'on ouvre et on jette la poubelle en fait, les déchets. Et le problème, c'est quoi C'est que quand euh, euh, une fois par semaine, attends, là, là. une fois par semaine, en fait, ils font un big nettoyage, pas big nettoyage, en fait, ils mettent un produit, un produit chimique. Et donc, du coup, euh, les, les cafards, ils remontent, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est recommandé de vivre en hauteur, de vivre le plus haut possible. Donc, on n'a jamais eu ce problème-là. Harun, ton, ton siège auto il est resté en France hein oh, okay, mais Je ici Ok, c'est Merci beaucoup Viens, achète-toi mon mm -hmm. Et donc je disais en fait, c'est pour ça que c'est recommandé en fait de vivre mm -hmm. en hauteur pour éviter justement... Mm -hmm. euh, oui, toutes ces bêtes, les cafards, les fourmis, etc... Bah, mm -hmm. donc en général les cafards quand on en a, c'est que ça vient de l'extérieur Rania, tu peux t'asseoir ma chérie Mais ça va, on a de la chance parce que... On a de la chance parce que Rania et Mariam elles sont fans de cafards ah non, les si quand, quand il y a un cafard vous êtes Ah il est où il est où vous voulez absolument le voir parce que je Alors que moi je vois un cafard Je, je m'en suis Oui parce qu'elles ont l'habitude à l'école hein, hein, Vous avez l'habitude à l'école Même une fois à la maison ah. de ah. de cafard, elle, est, elle est partie sur la table <rire> Oui je me suis montée sur la table Après on a écrasé le cafard elle, elle, a, appris, après, elle sait qu'une fois on est partie Chez une euh, copine de maman Après elle avait un cafard j'ai qui Ah oui c'est vrai <rire> um, um, mon papa l'a écrasé ouais. après il est encore vivant. Ah. Et, et après, est après, après, OK on va après, arrêter. Non, attends, attends, après, <rire> après, bienvenue à Singapour là, voilà. Là, ah. um, le pied du cafard il bougeait après, ah. et tu, écoute, il est à côté de bouge... C'était pas le lézard non. non. OK bon voilà quoi. Le cafard bon. il parti. Oui il y a quelque chose que j'ai complètement zappé de dire parce que <rire> j'en suis sûre que Nawal elle va regarder cette oui, vidéo. Donc hier on est parti, on, était à et, euh, on est à l'aéroport et on s'est posé prendre un café de quoi manger oui, euh, sur place. Et en fait euh, Ahmed y revient, il me dit Hasna il y a une abonnée à toi en fait qui travaille là-bas. <rire> Et en fait, ouais, trop marrant quoi. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, après, ben voilà, j'ai été papotée avec elle. Et euh, c'est vrai que c'est. Euh, on a parlé longtemps, oui. Elle était ouais, gentille. Hein. Heures, tu sais. non, on a parlé 3 heures, 2 heures. Non, on n'a pas parlé deux heures, on a parlé une petite, peut-être 20 minutes. Et euh, non, franchement, ça fait plaisir en fait de, de mettre des visages sur. Euh... Ça va, oh, euh Ok sur les visages qui sur les personnes qui nous suivent et euh, et c'est motivant aussi parce que c'est vrai qu'elle me disait euh, qu'elle me qu'elle euh, qu'elle nous qu'elle nous suit en fait avec son mari donc euh, euh, voilà et qu'il adorait les voyages qu'on fait trouvait que, que c'était vraiment inspirant etc et tout et euh, voilà franchement c'est euh, c'est vrai que c'est c'est toujours intéressant de de, de c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de de discuter avec vous et euh, voilà donc euh, non c'était trop marrant oui. franchement oui. c'était vraiment euh, c'était vraiment marrant parce qu'elle connaissait vraiment bah en fait elle a reconnu oui. Ahmed oui. et elle n'était pas très sûre et ensuite elle a vu oui. les jumelles et là elle s'est dit oui. ah oui et, euh, et en fait voilà donc de euh, toute façon je passe pas inaperçue hein, avec avec lui là surtout Haroun oui, oui, oui. non tu, tu ne peux pas non Rania tu le laisses pas te, te frapper même pour rigoler on s'est fait glisse. remarquer partout maman j'ai oublié la maison comment elle est partout Haroun à, à e Non, 12, pas au 12e. <rire> Ça, c'est l'autre appartement. Donc, je disais, on s'est fait remarquer partout. Euh, il ne voulait pas passer euh, les, euh, les contrôles. Il ne voulait pas enlever son manteau. Il nous a fait une crise. Il ne voulait pas donner son bagage. Quand on est arrivé, il voulait son bagage alors qu'il n'était pas là. Bon, bref, franchement. Euh, euh, donc, en général, euh, si je suis dans le coin, vous, vous allez me remarquer directement. Oh, non, non, si je suis avec les enfants, la on est arrivé. Oui il y a le nouvel an Ah c'est bientôt il y a le nouvel an chinois Very soon Ok allez on se retrouve à l'intérieur de la maison On a tous ces sacs là à décharger La maison Les enfants ils sont devant la télévision Voilà Donc ça ça c'est fait Alors on va attaquer le ménage En fait on avait bien fait le ménage avant de partir mais là On a besoin On avait fait le ménage avant de partir Mais là là? Ça sent le renfermé, ça sent l'humidité, donc on a aéré, on a mis les clims à fond. Alors mon savon noir de chez Aromazone, voilà. Et euh, bah, écoutez, mon pote là, le Dyson, c'est parti, on va nettoyer. Oh, J'en peux plus, je suis essoufflée, en plus j'ai mon masque, étant donné qu'on attend encore les résultats. Ah, bon, c'est parti, il faut qu'on fasse les, euh, les autotests. Marianne, t'es prête Oui. Euh, pendant combien de jours on doit faire ça euh, 7, 7 jours. Pendant 7 jours, et il faut l'envoyer. Ok, c'est bien, Marianne non, non, non, bouge pas, laisse tomber normal. Bouge pas, laisse ton normal. Ok, donc en voilà un négatif. Donc tu dois prendre des photos et les envoyer, c'est ça On attend Rania. Allez, Rania. Ok, ah. direction le toilette. J'ai mis du vinaigre avec du bicarbonate de soude. Je vous assure que ça marche super bien. Vous laissez poser et après, ben, on y va. On frotte et on frotte. C'est normal, hein, ça mousse quand euh, ça va mousser quand vous allez. Euh... Mais franchement, ça marche du tonnerre. C'est le boxon, mais on, va... on y est presque. On y est presque. Franchement, on y est presque. Oh mon dieu! Oui Harron, monte sur le fauteuil. Donc là en fait, on a changé la tête. Si vous avez le Dyson et euh, si vous avez des tapis à la maison, je vous recommande vraiment de prendre le, la tête spécialement pour les tapis parce que ça marche du tonnerre. Donc nous, on en a quasiment dans toutes les pièces. Donc du coup, on a acheté directement en fait. Euh... Ah. Parce que quand vous le faites avec la normale, sincèrement, ça n'aspire rien du tout. Ok, vous, vous, une minute Harron, monte sur le canapé. Monte sur le canapé. Arrive Marianne, ça va? Oui, très bien. J'ai lavé le sol, c'est juste le tapis. Marianne, ça sent la fin quand on arrive aux bougies. J'ai refait sortir mon diffuseur. Je vais, euh, je vais voir quelle huile euh, essentielle je vais utiliser. Alors, j'ai ici le, ce parfum d'intérieur de chez. El Nabil, je vous avais fait une vidéo, vous vous souvenez, avec mes favoris, donc hop, je vais l'installer, et j'ai ici une grosse bougie, j'ai déjà allumé les bougies, il faut, que je range... il faut encore que je range tous les livres là ici, du Kned, etc, euh, Bougie. j'ai rangé tous les livres que vous pouvez voir, Qu'est-ce que vous pouvez voir, on va zoomer, zoom, zoom, zoom, on va zoomer, voilà, tous les livres ici, je les ai rangés, j'en ai ramené une grosse partie que j'avais laissée en France. Trois différents types de saté J'arrive pas à respirer avec les masques. Euh, on prend quand même des précautions Alors Les filles elles sont négatives. On nous a pas encore envoyé le test donc euh, je pense que si ne nous ont pas envoyé c'est que c'est peut-être positif. Donc euh, du coup là on les a isolés dans leur chambre. Voilà. Ok que... donc t'as pris quoi T'as pris mouton, chicken Bœuf. Et... Ok. Que bleu. Voilà bah écoutez on va faire ça. On a pris ça avec du riz et euh, on... je sais pas ça va être la fête. On va pas réussir à dormir mais euh, voilà. Bon on se retrouve très bientôt. Euh, dans un prochain vlog et vous saurez si euh, on est positif ou pas À très bientôt, bye